La puissance électrique. La plaque signalétique d'un appareil électrique. Sur une plaque, on peut remarquer différentes informations. Par exemple, ici, une indication de la valeur de la tension alternative en volts. Une tension alternative, c'est une tension qui change régulièrement de valeur au cours du temps, comme celle-ci par exemple. À l'inverse, voici une tension continue, comme une pile par exemple. Sa valeur ne change pas au cours du temps. On trouve également une notion de fréquence en Hertz. La fréquence correspond au nombre de motifs, comme celui-ci, qui se répètent par seconde. Et enfin, on a une indication de puissance en Watt. James Watt est un ingénieur écossais né en 1736. Ses améliorations sur la machine à vapeur furent une des étapes clés dans la révolution industrielle. En hommage à ses recherches, le Watt a été donné à l'unité de puissance. La puissance Voici deux lampes d'apparence identique. Sur le culot des lampes, on trouve l'indication 6 volts. Si on applique la tension aux bornes de ces lampes, voici ce qu'on peut observer. La lampe 1 et la lampe 2. Les deux lampes ne brillent pas de la même manière. La lampe L2 brille davantage. Elle est donc plus puissante. À connaître, la puissance P se calcule grâce à la relation suivante. P égale U fois I, avec P puissance en watts symbole W, U tension en volts, symbole V, I intensité en ampères, symbole A. Vérification. Pour vérifier cette relation, il va falloir mesurer l'intensité I avec un ampère-mètre et la tension U avec un voltmètre aux bornes de la lampe. Voici le tableau qui nous permettra de vérifier la relation. Voici le circuit, le voltmètre et l'ampèremètre, la lampe et le générateur. Essayons avec la première lampe. 0,09 ampères, 6,15 volts. Changeons cette première lampe par la deuxième. Voici. On remarque qu'elle brille davantage on est à 0,34 ampères et 6,11 volts. Passons au calcul. Pour la lampe 1, P1 égale U1 fois I1 égale 6,15 volts fois 0,09 ampères, c'est-à-dire à peu près 0,55 watts. Pour la lampe 2, P2 égale U2 fois I2 égale 6,11 volts fois 0,34 ampères, à peu près 2 watts. On retrouve bien que la lampe 2 est plus puissante que la lampe 1.